De 2 millions d'euros à plus de 200 millions d'euros, c'est parti pour les maisons les plus incroyables du monde. On commence directement en numéro 10 avec les maisons hippocampes de l'île du monde à Dubaï. The World est une archipel des îles artificielles des Émirats Arabes Unis dans le golfe Persique au large de Dubaï. Comme son nom l'indique, The World représente le monde. Pour la modique somme de 2,4 millions d'euros, vous pouvez vous payer cette formidable et insolite villa sur l'eau. Ces habitations, baptisées Hippocampe, sont construites sur trois niveaux. Un pont situé à l'étage, un rez-de-chaussée au niveau de la mer et un troisième compartiment sous-marin. Ainsi, la chambre totalement immergée offre des vues panoramiques sur l'océan, permettant aux résidents d'être entourés par la faune et la flore marine. Un jacuzzi, un minibar, un salon ouvert, une cuisine et une salle à manger sont répartis dans deux autres étages. Le nom de la maison n'a pas été choisi au hasard. Les maisons hippocampes veulent défendre la cause des hippocampes actuellement en voie d'extinction. Alors pour les protéger, le professionnel souhaite que chaque propriété soit habillée d'un récif corallien artificiel situé juste en dessous de la maison afin que les bêtes puissent y vivre sans gêne. Un concept unique au monde, mais pas si étonnant que ça quand on connaît l'extravagance des promoteurs immobiliers de Dubaï. Ce n'est que le premier de notre liste, et si vous êtes déjà impressionné, vous n'êtes pas prêt pour la suite. On continue avec la maison du créateur de Minecraft, Marcus Persson. Notch, créateur de Minecraft, a acheté une nouvelle maison à LA, une vue panoramique imprenable du centre-ville de Los Angeles, aux rives de la plage de Malibu et tout le reste, un terrain de jeu aux opportunités infinies et au potentiel infini qui s'offre à vous avec une allure irrésistible. D'une superficie d'environ 2130 m, North Hillcrest est un chef dœuvre de la composition de luxe et des détails les plus précis possibles. Chaque centimètre carré de ce domaine est doté d'un mélange inoubliable de style, de confort et de qualité. Cette propriété a placé la barre très haute en matière d'architecture et de design à Los Angeles. Sûrement une de mes préférées du classement juste après le top 2, c'est la Villa Culina, pour plus de 32 millions d'euros. La Zagaleta est l'une des zones les plus luxueuses et les plus sûres d'Europe. Elle est située dans la municipalité de Benahavis, dans la province de Malaga entourée d'un environnement naturel idyllique. Les maisons que nous trouvons à la Zagaleta sont des villas très haut de gamme, chacune avec son style et ses caractéristiques. La Villa Culinam est un tout nouveau manoir au sein de la Sagaleta Golf and Country Club, situé dans une impressionnante réserve naturelle avec des vues incroyables. D'une surface construite de 3100 m2, la demeure est répartie sur trois étages avec une salle de séjour ouverte et toutes les caractéristiques modernes de pointe avec des baies minimalistes XXL du sol au plafond, qui s'ouvre sur les grandes terrasses et fusionne à la perfection les espaces intérieurs et extérieurs. C'est une maison pour le plaisir et le divertissement à grande échelle. Une conception de cuisine de rêve, 10 chambres au total et une suite parentale qui occupe une aile entière. Les zones de divertissement offrent des espaces de détente, une salle de cinéma, une salle de jeu, un spa privé et disposent d'une piscine intérieure, d'une salle de gym et d'un hammam. Juste avant de voir la maison que l'on appelle l'oiseau blanc des tropiques, je voulais vous dire que le premier pas vers une vie luxueuse, ça commence avec un complément de salaire. Donc je t'invite à cliquer sur le lien en description, c'est une nouvelle méthode gratuite que j'ai créée pour gagner de l'argent facilement sur internet. Allez, on continue avec la villa Tropic Bird ou l'oiseau blanc des tropiques. Situé à une hauteur de 115 mètres au-dessus de l'océan dans les bois vierges de la rive sud de l'île May, le paysage envoûtant combine un océan bleu sans limite et un fouillis de rochers de granit qui a attiré la fureur verte des plantes tropicales. Utilisant les traditions architecturales modernes et créoles, la villa utilise le paysage comme une partie de l'intérieur. En numéro 6, le manoir de Gloria Crest Mansion. Parlons maintenant de la vente du siècle. Un manoir d'Englewood dans le New Jersey qui a été construit pour la royauté polonaise qui appartenait autrefois à Joseph Kennedy, patriarche du clan Kennedy et qui l'a offert à sa maîtresse, la star du cinéma muet Gloria Swanson. La maison a été vendue pour 4,6 millions de dollars, environ 88% en dessous de son prix initial demandé de 39 millions de dollars. Pour ressembler à une villa italienne, la maison de 2500 m2 était souvent appelée la Maison Blanche d'Englewood. La maison a beaucoup de particularités. Une piscine, une pool house, une volière, un ruisseau, un lac, une cascade, une île et même un pavillon. L'intérieur comprend 8 chambres, 14 salles de bain, des salles formelles de la taille d'un banquet, une salle de musique, un bar, un salon, une bibliothèque, une cuisine de chef, une salle de sport, une grotte, un hammam, un spa et une salle multimédia. Sans oublier, bien sûr, une énorme cave à vin. Alors, vous êtes plus villa des tropiques ou énorme manoir Dites-le moi dans les commentaires parce que je pense qu'honnêtement, je préfère la villa. Toujours en Amérique, Sarbonne, le nouveau méga hôtel particulier de Bel Air. La merveille de 8 chambres mesure environ 2300m2 avec 2000m2 supplémentaires de terrasses extérieures, de patios et de jardins. Une terrasse couverte de deux étages à l'arrière de la maison a été conçue pour ressembler à un cadre photo à travers lequel un spectateur pourrait admirer la ligne d'horizon de Los Angeles. Les installations comprennent également une salle de cinéma, un studio d'art, un spa avec un sauna, un hammam, une salle de massage, une terrasse sur le toit, une salle de jeu et un ascenseur de voitures ultra-modernes qui permet aux propriétaires d'empiler plusieurs voitures les unes sur les autres. En 4, la maison de Tracy McGrady, une ancienne star de basket. Le domaine McGrady comprend un manoir regorgeant de commodités et une maison d'hôtes qui s'étend sur plus de 2200 mètres carrés. Nichée au milieu d'une communauté de golf privée, la propriété comprend un spa, un salon de coiffure et un terrain de basketball intérieur. Car c'est la maison de Tracy McGrady après tout. Avec sa vitrine de caractéristiques de design intérieur opulente et une multitude d'équipements, la propriété est l'une des plus impressionnantes actuellement sur le marché et parmi les meilleures maisons du monde. Le salon incarne ses idées élégantes grâce à sa combinaison du style texan avec des atouts architecturaux européens, notamment des sols en marbre français et des colonnes imposantes. Au-delà de ces espaces de vie, la maison est à la hauteur de son titre avec de nombreux équipements, notamment une salle de cinéma et une salle de sport ainsi qu'une salle de jeu. Alors, juste avant qu'on rentre dans le top 3 et que je vous montre la maison à plus de 200 millions d'euros, je voulais te rappeler que tu peux trouver un lien dans la description qui t'apprendra gratuitement une technique pour se faire de l'argent sur Internet. Allez, on continue avec le numéro 3. Pour 100 millions de dollars à Bel Air en Californie, vous pourrez avoir l'Unica. Un domaine trophée unique en son genre avec des équipements rares et luxueux. Nouvellement construite, cette villa espagnole moderne de 8 chambres et 21 salles de bain s'étend sur plus de 3800 mètres carrés de vie la définition du rêve d'un artiste. Les niveaux inférieurs étonnent avec des équipements illimités, y compris un terrain de basket, un théâtre de 36 personnes, plus de 1200 bouteilles dans une cave à vin, un studio d'enregistrement et un centre de bien-être avec une piscine intérieure. Bien sûr, il y a aussi un sauna, un hammam, un salon et un studio de fitness. La cour, semblable à celle d'un complexe, comprend des patios à plusieurs niveaux, une piscine spa à débordement de 75 pieds et un écran en Samsung résistant aux intempéries. Bien sûr, il y a également une cuisine extérieure, le tout entouré d'une vue incroyable. En numéro 2, c'est Updown Court, le summum du luxe. Updown Court est situé à seulement 40 km de Londres, et à travers une paire de grandes portes de fer sophistiquées, on peut voir une construction somptueuse. Updown Court, un manoir nouvellement construit à vendre en dehors de Londres, offrant de nouveaux équipements somptueux. 5 piscines, un garage pour 8 limousines et un sol en mosaïque de feuilles d'or 24 carats dans le bureau du rez-de-chaussée. La propriété cependant est surtout connue pour son prix, plus de 150 millions de dollars. Si Updown Court atteignait ce prix, cela ferait du logement les maisons les plus chères jamais vendues. La maison a été conçue par un marché spécifique qui est le marché des milliardaires par opposition au marché des millionnaires. La maison principale se compose de 4 étages, chacun avec sa propre magnificence. Il y a un total de 5 piscines, 2 sont situées dans les zones fermées des jardins paysagers et la troisième piscine extérieure est une piscine à débordement située sur le toit avec des vues spectaculaires sur la campagne. Il y a deux autres piscines intérieures dont une accessible par son propre ascenseur privé qui possède également son propre sauna et un salon de beauté ainsi qu'un dressing. Il y a un bowling à deux pistes, une salle de billard, mais c'est le cinéma de 50 places avec un bar privé qui offre vraiment la détente et le divertissement. Allez, enfin pour terminer, la villa à plus de 254 000, 500 000 euros, c'est la Mega Mansion style Royal. Un palais exceptionnel avec 6410 m2 d'espace habitable, mais seulement 4 chambres. Ce mega mansion est situé à Cesare en Israël. Une superbe résidence de style royal inspirée de l'architecture baroque surplombant la mer Méditerranée. Un nombre incroyable d'équipements luxueux, un spa privé avec une salle de fitness, des saunas, une piscine intérieure et une aire de repos, des jardins paysagers, deux fontaines avec des sculptures romaines, des colonnes monumentales et une vaste piscine extérieure avec le système stéréo intégré et un grand écran de télévision extérieur. Le design intérieur comprend des mosaïques de marbre naturel et d'onyx et des moulures en or 14 carats, les parquets uniques, des tapis de soie et des meubles sur mesure soigneusement sélectionnés. Alors. Quelle maison de luxe la plus folle préfères-tu Ces maisons sont toutes incroyables, je te l'accorde. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos dans ce style et n'oublie pas ton cadeau en description. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.